déconstruit qui s'intitule Corazón. Euh, c'est un film sur l'homme cubain maintenant. Et c'est un homme cubain qui, qui est en à des transformations, à des avatars, à de multiples aventures qui font, euh, nous font doter de certaines réussites euh, cubaines. Ceci étant, nous aurons tous ces films-là. Et surtout pour le deuxième, pour la la présence de l'actrice. Nous sommes avec euh, Lina Cruz. Donc vous êtes venue de Cuba. Mm -hmm. Et donc euh, c'est euh, exceptionnel. C'est euh, les préludes donc, euh, du festival Cine Horizontes euh, 2022, donc le festival du cinéma espagnol. Donc euh, c'est une chance de vous avoir. Donc, moi, ce que votre film, c'est un film, on va en parler pendant quelques minutes, mais c'est vrai que c'est un film surprenant. Euh, avant de, de parler de ce film, avant, vous étiez à la séance de Lucia, donc, euh, qui parle justement de trois portraits de femmes. Qu -ce, quelle a été pour vous la, la réaction Est-ce que vous le connaissiez déjà, ce film, ou, ou quel, quel regard vous avez porté sur ce film qui date de 1968 C'est une qui cada vez que la veo siempre me voy con una sensación nueva creo que verla, haberla visto en este espacio eh, con un público que no es cubano y ver que pensar que Corazón Azul la película que, vengo a que vine a presentar eh, tocaba después me hizo tener otra experiencia con la película y de una manera extraña conecté el, el, el cuento final con, el, con Corazón Azul como una historia en Lucía que comienza y en Corazón Azul una historia que termina y que eh, también de una manera especial no se sabe realmente si concluye o no, esa vamos a decir, el, lo que sembró la revolución cubana en las personas, ¿no? la conciencia política. Chaque fois qu'elle regarde Lucia, c'est un film qu'elle connaissait déjà, mm. elle sort avec une sensation différente. Et là, quand elle l'a vu aujourd'hui, ici, dans un contexte différent, avec un public qui n'est pas cubain, elle a fait un, un rapport entre la fin de, de Lucia, la troisième histoire de Lucia, à, avec le film Nicolas le Mazul qu'elle que est venue vous présenter. Et comme s'il y avait un liaison. Donc, à, à la fin de Lucia, on voit et, et les débuts de, de la révolution cubaine. Et comme si on voyait un peu la fin de cette révolution avec le film Corazon Azul qu'elle que a présenté. Alors, Corazon Azul, euh, comment vous le définiriez Parce que c'est vrai que c'est un film hybride. Mm -hmm. Donc, c'est un film de science-fiction, un film qui est, euh, est semi-documentaire. C'est ce que vous avez voulu faire, un film de science-fiction qui interpelle sur le Cuba d'aujourd'hui C'est... Oui. Eh, sí, yo, eh, yo pienso que puede ser eh, considerado un híbrido. Sí, el, de hecho, Miguel Collura, su director, eh, le, él le gusta eh, esa hibridez y de géneros y de formatos, porque no solo eh, son distintos géneros, sino también eh, distintos formatos en la película, como animación. Eh, también eh, la película tiene todo este eh, trabajo con la tecnología digital en cuanto a la postproducción, que la dirección de arte se hace... De manera digital también. Donc, Mirel Coyula es un realizador que tiene mucho la hibridación, eh, no de géneros, pero también de formato. Es verdad que hay la ciencia ficción, el documental, pero también los formatos son muy híbridos. Hay mucho eh, bon, de mezcla de, de formatos, la, la manipulación tecnológica, etc. Eh, es un, bon, un, un híbrido total, el film. Est-ce que vous, personnellement, c'est quelque chose qui vous interpelle, la manipulation génétique Parce que c'est vrai que c'est le point de départ du film, et en même temps, c'est ce qui, ce qui est supposé arriver aux personnages, c'est-à-dire qu'ils ont subi des manipulations. Donc, c est, c est, ça a été ça le, le point de départ du film Sí, a ver, eh, la, el Fidel Castro eh, siempre estuvo muy obsesionado con, eh, por ejemplo, encontrar la vaca que más leche produjera para alimentar al pueblo, ¿no? Y entonces, como eh, en ese sentido, eh, esas ideas eh, en la película, la manera en que, en que se traducen es eso, Como imaginar, o sea, Miguel siempre decía que vamos a imaginar que eh, el Fidel Castro, en vez de hacerlo con vacas o con la caña de azúcar, por ejemplo, El, qué tal si lo hace con con seres humanos no y, y eso en cierto sentido es el, lo que se ha vivido en cuba es un experimento social y la ingeniería genética del sistema eh, genera un comportamiento realmente eh, diferente en los individuos Donc, Fidel Castro, él alguien que qui se posaient des questions comme euh, comment trouver la vache qui allait produire le plus de, de lait possible. Et donc, et ce type de réflexion, de, de, de, de, pas directement de manipulation génétique, mais de, de, de performance euh, naturelle, on va dire, c'était quelque chose de réel dans, dans la société cubaine. Et donc, et à partir de là, ils, ont, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont imaginé cette manipulation génétique et, et pour, euh, dans l'être humain. Mais, mais par exemple, c'était vrai aussi que finalement, que y le había de, de, de, de la intención de subir la, la caña de azúcar, se si le, le, le la la canne à sucre, qui, qui était la plus productive aussi. Donc, euh, donc ce type de, de réflexion, même si elle n'était pas directement liée à la manipulation génétique, euh, il y avait cette mentalité dans la société cubaine qui est devenue une en, en, en, en expérience sociale euh, bon, dans cette île. Donc, il était un peu de cobaye euh, social. Mm. Et ça, c'est comme le germen de cette idée de cette société utopique où il faut construire un homme eh, seulement avec con l'ingénierie génétique il peut obtenir le humain que le souhait, mais en réalité, ce n'est no, no pas ainsi. No? Donc ça, c'était une vision complètement utopique parce qu'on peut penser qu'on peut essayer de trouver l'être humain parfait, mais, mais ce n'est pas comme ça, l'être humain ne réagit pas comme on, comme on peut imaginer dans un laboratoire, donc c'était cette euh, contradiction. Alors, comment vous avez vécu, euh, brièvement, hein? Ces dix années, parce que j'ai appris que vous avez donc vous avez déclaré au public que vous avez mis dix ans pour faire le film, donc euh, vous l'avez coproduit aussi, c'est ça, mmh. et, et donc hein, coproduit. Ouais, coproduit, et, et donc euh, dix années. Euh, comment vous avez euh, Là maintenant que le film est, peut être sur les écrans et qu'il a été justement proposé par Cine Horizontes et découvert, je crois, si j'ai bien compris, par Emmanuel Larraz. Donc euh, il l'a proposé aussi à Toulouse. Donc euh, moi j'aimerais savoir justement, ces, ces 10 ans, comment vous avez conçu justement le fait de faire du cinéma à Cuba Est-ce que vous allez continuer à, à vous investir de cette façon-là la manera en que Miguel Coyula trabaja en realidad es idéntica, donde él vivió un tiempo en los Estados Unidos, pero también trabajó de esa forma, completamente solo. Oui. Et donc, et Miguel Coyula ha vivido un cierto tiempo en los Estados Unidos y ha toujours trabajado de esta forma, completamente independiente. El, el, su filosofía de producción que es la que hemos trabajado juntos es estar completamente fuera de radar como su trabajo, como él lo expresó en, en el making of que vimos aquí en el cine es eh, lo más parecido al trabajo de un escritor o de un artista visual de con completa libertad porque él hace la edición, la fotografía, el diseño sonoro eh, las animaciones, o sea, el, to, casi toda la película la hace, la hace él. Entonces, no depende de un equipo de producción eh, muy grande. Siempre somos, casi siempre en Cuba fuimos dos personas, aunque tuvimos perso gente que colaboró. Donc, sa façon de travailler c'est toujours essayer d'être hors les radars ne pas être contrôlé, repéré et, et aussi c'est une façon très indépendante parce qu'il fait tout, il, il, il fait l'écriture de scénario, la réalisation, après nous l'équipe c'est très petit, il y a deux personnes, et ils sont tous les deux en train de, de, de tout faire. Et c'est un peu comme un artiste visual, ou comme un écrivain qui, qui sont des, des personnes qui travaillent de, vraiment d'une façon très solitaire. Voilà, en plus le tournage a été fait justement sans autorisation. Donc voilà, est-ce qu'une actrice, pour finir, une actrice pour travailler à Cuba, est-ce qu'on reste à Cuba ou est-ce qu'on a d'autres occupations Je ne no, eh, no peux travailler en Cuba comme actrice, eh, mais je dirige théâtre, je l'écris. O sea, Ce eh, que j'ai fait c'est... Tratar, eh, eh, para mí cuando me censuraron fue como morir en una vida y nacer en otra vida. Y así es como he seguido, y no, me parece importante seguir haciendo cine en Cuba y haciendo arte en Cuba. Eh, hasta ahora hemos podido hacerlo de esa forma, el, el teatro que hago también es un teatro clandestino, eh, lo hacemos así y mientras eh, podamos mm, trabajar eh, así de esa manera no nosotros siempre decimos que no vivimos para el cine es decir no vivimos del cine ni del teatro vivimos para el cine y para el teatro okay, donc, eh, bon, elle a, que la à niveau artistique, ça a été très compliqué de travailler comme ça, mais elle fait du cinéma indépendant, du théâtre indépendant, et donc elle dit que là, elle, elle et son équipe, les gens qui, qui travaillent avec elle, ils ne vivent pas du cinéma ni du théâtre, mais ils vivent pour le cinéma et pour le théâtre, et c'est très important de continuer à faire du cinéma et du théâtre indépendant à Cuba. Voilà, nous merci, et on va dire aux spectateurs qu'ils pourront le découvrir peut-être sur internet en cherchant bien, euh, voilà, j'ai appris qu'il y avait une société, de vos, le producteur de vos précédents films qui, qui s'occupait de ça. Merci beaucoup.